Bonne année Kelly Bonne année Gabrielle, meilleur vœu pour cette nouvelle année 2014 Tu as pris des résolutions pour cette année qui commence Oui, un petit peu. Je pense que je vais euh, surtout prendre soin de mon corps, aller courir, euh, essayer de me maquiller chaque jour parce que je l'ai un peu oublié euh, l'année dernière et puis euh, pourquoi pas aller faire un peu de, de shopping. D'accord. Est-ce qu'il y a des résolutions que tu ne vas pas prendre euh, oui, enfin, ça c'est sûr, parce que euh, tous les soirs, j'adore manger du chocolat, donc je ne vais pas arrêter de manger euh, des biscuits, des chocolats. Et puis euh, aussi, petite, euh, petite chose un peu drôle, je vais pas chercher l'amour parce que je l'ai déjà trouvé. Hein. Magnifique <rire> Et euh, je vais aussi euh, peut-être euh, faire les 10 km de tour Qu'est-ce que c'est les 10 km de Tours bah, C'est une course euh, dans, dans le centre-ville de, de Tours, une course à pied et euh, on fait 10 kilomètres. Voilà. Bon, j'espère que tu vas réussir. Bon courage Merci beaucoup Gabriel.